Bonjour, mon nom est Guy Blondeau et aujourd'hui nous allons voir comment éditer une présentation standard avec Adobe Premiere Pro. Nous verrons particulièrement la création d'un dossier de travail, l'importation des fichiers vidéo, la manipulation des images ainsi que l'exportation de votre vidéo finale. Pour débuter, nous allons créer un dossier de travail sur le bureau de l'ordinateur. Nommez le nouveau dossier de travail en lien avec votre projet. Exemple, tutoriel, montage. Copiez la vidéo de l'enregistrement de votre clé USB vers le dossier de travail que nous venons tout juste de créer sur le bureau. Les sauvegardes de projet, votre enregistrement et votre vidéo finale seront également déposées dans ce dossier de travail. Maintenant, fermez le dossier et démarrez Adobe Premiere Pro. Cliquez sur Nouveau projet. Nommez le projet. Exemple, Éditer avec Première Pro. Cliquez sur « Parcourir » pour choisir où sera enregistré le projet. Dans la colonne de gauche, choisir « Bureau » et dans la colonne de droite, choisir votre dossier de travail. Et cliquez sur « Sélectionner un dossier ». Cliquez maintenant sur « OK ».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 Dans la colonne de droite, cliquez sur votre dossier de travail. Et maintenant, cliquez sur « Ouvrir » au bas de la page. Cliquez sur le dossier dans lequel se trouve votre enregistrement vidéo. Cliquez sur « Ouvrir », choisir le fichier de type MP4 et cliquez à nouveau sur « Ouvrir ». La vidéo est maintenant dans le panneau « Projet. Dans le panneau Projet, sélectionnez la vidéo avec un clic de la souris. Maintenez le clic en déplaçant la vidéo vers le panneau Source. Il est possible de conserver uniquement le segment désiré de l'enregistrement pour retirer, par exemple, soit une hésitation ou des erreurs de livraison.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 Faire jouer la vidéo en utilisant l'icône de lecture. Cliquez sur l'icône Point d'entrée pour établir le début de votre présentation. Une fois déterminé, il faudra établir un point de sortie. Vous pouvez utiliser le marqueur bleu pour vous déplacer plus rapidement au fil des images.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 Reprendre la même procédure. Dans le panneau Montage, les segments sélectionnés constituent une vidéo en continu. Nous sommes maintenant rendus à l'étape d'exporter votre vidéo finale.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 Une fois l'exportation terminée, un message s'affiche à droite au bas de l'écran. Retournez maintenant sur le bureau de l'ordinateur et double-cliquez sur votre dossier de travail. L'enregistrement studio, les sauvegardes et la vidéo finale en format MP4 s'y trouvent. À titre de vérification, double-cliquez sur la vidéo MP4 et la faire jouer. Vous pouvez maintenant enregistrer votre projet sur Adobe Premiere Pro et fermer l'application. En terminant, copiez votre dossier de travail du bureau de l'ordinateur vers votre clé USB ou sur votre espace OneDrive afin de le conserver pour votre usage, car les dossiers laissés sur le bureau ne pourront être conservés. Merci de votre attention et n'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir du support.